On de l'aide, on est sorti 0, 0 On a envoyé projet, ils ont dit ils n'ont pas moraux. On a grouillé et on a grouillé. Aujourd'hui, ils allument torche à midi pour nous chercher. Pour